sur le vitre en blanc dans le, les, les différents chapitres ça passe d'un chapitre à un autre avec un lien et ici le lien c'est la photo et c'était une, une vraie après la deuxième guerre une, une véritable obsession pour euh, encourager le progrès mais c'était aussi normal de voir toutes les, les faiblesses la mauvaise appréciation du, du temps ça vous fait que, que l'humain est exclu et pas seulement exclu, mais il a, il a, il a cette visage-là que Henderson a dressé, ça veut dire un, un visage démantelé. La, tout, tous ces mécanismes marchent plus vite que nous, c'est un problème. Donc ça c'est un peu la, pourquoi je vous dis que c'est une ambivalence dans tout le livre. Enfin, en effet c'est un va-et-vient entre, entre euh, ces deux directions qui sont d'enthousiasme de, pour les pour le, pour le progrès, mais aussi cette mise en cause de tous ces effets secondaires. Voilà. Bon. Oui. Notamment sur la construction du livre. Oui. Euh, alors, je n'avais pas, euh, pas saisi l'allusion au dix livres. Oui. En revanche, euh, euh, l'organisation très méticuleuse, Trois sous chapitres de chacun des chapitres mm. du livre, jointes à l'organisation interne de chacun de ces frontispices en tête de chapitre mm. en quatre temps à chaque fois, mm. donc immédiatement on se représente l'équivalent de cette complexité en musique mm. superposée à rythme à trois temps et à quatre temps produit des effets extrêmement mm -hmm. subtils. J'ai remarqué aussi que dans, dans ces quatre temps et frontispice, tu adoptais une rotation anti-horaire. Mm -hmm. Et donc, ce que tu nous as dit sur la montre sans aiguille, et l'horloge démantelée, est une confirmation de, mm -hmm. du caractère tout à fait délibéré de mm -hmm. cette organisation. Reconnu comme -hmm. Ce sont des maisons pour des images. Vous parliez de la maison du futur, vous avez créé. C'est intéressant, moi j'ai beaucoup de <rire> mal à l'institut quelque part, moi je ne sais pas.